CP, seconde 5 Première F Terminale F Et après Toute ta vie, tu vas bosser Pour pouvoir payer Pour pouvoir manger Pour pouvoir bosser Et j'en peux plus, j'en peux plus Faut que je regarde une connerie Pour me vider la tête la tête, pour vider la tête, pour vider la tête, et après s'occuper des gosses, faire les courses, la lessive, oh putain suis crevé, faire à manger, nettoyer l'appart, Qu'est-ce qui se passe dans le monde Pas le temps d'y penser. De toute façon, je suis crevé. Je suis crevé. Et j'en peux plus, j'en peux plus. Faut que je sorte ce soir. Pour, pour me vider, vider la, la tête. tête. Pour me vider la tête. Je n'ai plus de temps de cerveau disponible. Saturation. Je n'ai plus de temps de cerveau disponible. Saturation. Oh putain, c'est déjà Noël! Vite! Faut hein. acheter les cadeaux, préparer la soirée. J'ai pas le temps, y'a la queue, y'a trop de gens dans le métro, y'a trop de gens sur la route. Et dans les magasins, et dans les magasins. Dégagez, dégagez, laissez-moi passer. Moi d'abord, moi d'abord, laissez-moi passer. Bande de plaireaux, laissez-moi passer. Bande de plaireaux, laissez-moi passer. Laissez-moi passer.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 Laissez-moi juste dormir Dormir Je veux seulement dormir Uh, <coughs> uh, <coughs> <coughs>